Comme un imosie, comme un back comme un imosie, comme un imosie, comme un imosie, comme un imosie, comme un comme un Marihuana dans la fumée du joint me fait voler en l'air. Ma carte de séjour de 10 oh la galère. Juste 10 minutes avec toi, je t'envoie au 7 ciel. Si je gagne à perdre mon honneur, je décrocherai ton cœur. Pour rien à perdre, rien tout à gagner, je vais niquer ton père. Pour rien à faire à part signer le terme du contrat de guerre. Pour rien à craindre, pour rien à craindre. Rien ne peut m'atteindre, Camille, t'étais mes ancêtres. Camani mon singoma, le génie en herbe Kamani mon singoma, ne fume que de l'herbe J'ai croisé les fers en solitaire, quatre trop de faux frères Comment me taire des voleurs, fleurs, génocidaires Chacun de nous sa vie, sa famille son bonheur Chacun de nous ses ennuis, sa droite, son enfer Oh la misère sur la planète, oh combien souffrent nos mères Oh la misère sur la planète, sans conseil de nos pères Marijuana dans la fumée du joint me fait voler en l'air Ma carte de séjour de piches, Oh la galère Juste 10 minutes avec toi, je t'envoie au septième ciel Si je gagne un perdant le leur décrocherait ton cœur Marijuana dans la fumée du joint me fait voler en l'air Ma carte de séjour de C'est noir à chaque époque, pas leur putain, de col, d'accord Galère, répète, concert, studio, album, top, symbole Éclair, tonnerre, rond, Giro, Krell, Bussain, Bolt Esclavage, la honte, esclavage, la honte Ils ont fait la honte, je les validerai pas leur monde d'où proviennent leur force, mais c'est qui les fort Mais c'est qui leur bosse, Qui sont leur sacerdoce Kamali dans le poste Des ouais. Attitude raciste Ma mesure drastique Niquer tous les nazis J'en d'une autre galaxie trapise moi les gars-ci back record, machine, combat de king Marie king dans la fumée du joint me fait voler en l'air Ma carte de séjour de dépiche, Oh la galère Juste 10 minutes Je me fais voler en l'air Ma carte de séjour de dépiche Oh la galère Juste dix minutes avec toi Je t'envoie au septième ciel Si je gagne à perdre mon honneur Je décrocherai ton cœur